Salutations, ici David du blog TonWebMarketing.fr. Je voulais tourner une courte vidéo pour vous donner un conseil très important si vous avez tendance à procrastiner ou à être trop perfectionniste. Vous l'avez peut-être entendu ailleurs, mais quoi qu'il en soit, il est tellement important, il m'a permis d'accomplir tant de choses que c'est la réponse que je donne à chaque fois qu'on qu me demande euh, « Comment as-tu créé ta web entreprise ?» Et donc cette fameuse réponse, ce fameux conseil, c'est tout simplement, j'ai créé un processus. Le plus important, ce n'est pas de faire du référencement, ce n'est pas la vidéo, le blogging ou autre. Le plus important, c'est de mettre en place votre processus, un processus où vous pourrez accueillir vos prospects d'une part et vous pourrez les transformer en clients d'autre part et une fois que vous avez ce, ce processus il vous suffira tout simplement d'amener des prospects au début de ce processus puis d'améliorer les, les différences d'engrenage de ce processus jusqu'à avoir suffisamment de prospects qui deviennent des clients et c'est aussi simple que ça toutes les techniques et les stratégies elles vous serviront à améliorer ce processus mais le plus important le principal c'est d'avoir ce processus en place même si c'est un simple formulaire de contact pour demander un devis c'est le strict minimum pour pouvoir commencer pas de processus, pas d'entreprise, donc pas besoin qu'il soit parfait, pas besoin aussi que votre produit soit parfait. La perfection pour moi c'est d'ailleurs un concept qui, qui diffère selon la personne qui la juge et qui change au fil du temps. Donc la perfection vous ne pourrez pas l'atteindre et vous avez tout intérêt à mettre en place un processus qui fonctionne, quelque chose qui, qui fonctionne avec un produit qui fait son boulot. Et voilà vous aurez la version 1.0 en ligne et une base sur laquelle vous pourrez travailler. Et une fois que vous avez cette version 1.0 qui pourra potentiellement vous amener des clients, vous pourrez chercher à l'améliorer et à la perfectionner. Mais en attendant, vous allez avoir la possibilité d'avoir de, des clients et donc du chiffre d'affaires. Donc c'est tout pour cette courte vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos pour développer votre web entreprise. Si vous, si vous pensez que ce conseil peut aider des personnes de, de votre réseau, je serais très heureux que vous la partagiez autant que, autant que vous le souhaitez. Je vous retrouve très vite sur tonwebmarketing.fr